Still Lux, Ne va die, yeah, va die. Est-ce vrai ou faux? Yeah. La vie que le succès nous a ramène, ta de charge mortalité, yeah. Ma parole est la patrie, belle l'union fait la chose. État de siège extrait d'un vacances, esprit serre, fils de pute. Ah. Mm. J'y vais tout droit au but, yeah. mm. c'est Est-ce vrai ou faux la vie que le succès nous en ramène, Tête chose, une mentalité. Yeah. Ma parole est la patrie, belle l'union fait la chose. Est-ce état de charge Est-ce qu'on a spécial yeah. Est-ce vrai Le monde double est du pouvoir La nous en ramène toujours la raison de bien vivre yeah. Mes frères et soeurs en abandonnant nos terres et terres Si sans loin, sans un penser, Des siècles et des siècles yeah. Essayons plutôt de revenir plutôt à nos terres des richesses yeah. Et tous comptent tout ce qu'on veut, yeah. C'est Dieu et le Saint cet Esprit qui nous guidera, yeah, à notre succès. Yeah. Est-ce vrai ou faux, yeah? Est-ce vrai ou faux, mes frères et sœurs? Est-ce vrai ou faux, mes frères et sœurs? Yeah. Et ta de Serge, est-ce ça va vingt yeah. On Ma peur de se passer, Fils de but, yeah. yeah. Fais la chose, yeah. on se met toute une longue route, Si à ce fais semblant. Yeah. Yeah. Ouais. Si vrai, on n'abandonnerait jamais une famille, pour une autre, mon yeah. avenir si bien, mon sommeil est un peu forte nous serons My life, this is my life. It's true the life that sometimes we used to immortality to the train yeah. But it's been a long road. Yeah, it's been a long road. Yeah, but it's been a long road. Yeah. I never made it return. Yeah, Guinea is my capital. Yeah, my capital. I'm capital, yeah. my capital, yeah. It's my capital, yeah. it's my capital, yeah.